Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je vais poursuivre euh, mon commentaire de mon ouvrage pour une France catholique et royale. Donc là dans ce chapitre je démontre que la monarchie euh, est supérieure à la démocratie au plus haut sommet de l'État, et que la démocratie se justifie euh, au niveau professionnel et au niveau euh, communal. Donc euh, Pi 6 nous disait en, en 1793 que la monarchie est le meilleur des gouvernements. Euh, Saint Thomas d'Aquin nous disait que effectivement la monarchie euh, au sommet de l'État est la mieux garante de l'unité et de l'adhésion euh, du peuple, de l'adhésion populaire euh, avec euh, en, en, en, en permettant d'éprouver des sentiments filiales à l'égard d'une seule personne. Après je divise mon, mon commentaire en, en deux euh, en deux parties, donc l'avantage de la monarchie héréditaire et les faiblesses de la démocratie. Donc la démocratie héréditaire est, est, est, est issue de, des Capétiens, en, donc euh, avec l'élection du Capet en, 1700, en, en 987. Auparavant, euh, donc sous, sous, les, sous les Mérovingiens euh, et les Carolingiens, euh, le, le, le royaume était divisé, euh, le territoire donc était divisé. À, les, à la mort du roi euh, entre ses fils, donc par exemple c'est le cas du traité de Verdun en 843, euh, Charlemagne a, di, a, a divisé son, son royaume en trois parties, euh, avec, entre ses trois fils, et ça a entraîné de multiples conflits, de multiples guerres, et, euh, et voilà, donc on est passé à la monarchie héréditaire qui est une excellente chose. Donc euh, effectivement, là je... Bon, je ne vais pas tout vous lire, hein. le, le chapitre... Enfin, les... c'est assez dense, je vous invite à mettre sur pause si ça vous intéresse. Mais effectivement, on comprend qu'un qu roi héréditaire connaît son métier. Euh, il a tout le temps de... Avec son père, son... donc le roi, de, de, de, de voir comment ça se passe. Euh... Aussi, euh, donc... Euh... Le roi subit les conséquences de ses actes car effectivement, euh, on parle d'une euh, euh, bah, maison de France, donc si vous voulez, le roi le roi et sa famille font, font corps, euh, font corps euh, avec la France, donc c'est vraiment leur intérêt que la, que la France soit euh, ordonnée, paisible, riche, prospère, forte et respectée. C'est vraiment tout, tout ce bien commun qui, qui, font, qui, fait, qui fait corps aussi avec euh, les intérêts du, du, de la famille de France. Donc le royaume est, est, est plus stable, car effectivement, vive le roi, enfin, euh, mort au roi, enfin, le roi est mort, vive le roi. La monarchie est indépendante, et c'est en ça qu'on dit qu'elle est absolue, c'est-à-dire qu'elle est, -à -dire qu est in indépendante par rapport aux médias, aux lobbies, à la finance. Euh, effectivement, la, la, la, la monarchie peut être intègre euh, et garantir l'honneur et la fidélité euh, euh, du fait qu'elle soit absolue, justement. Et la continuité du pouvoir est, est assurée, car effectivement... Euh, effectivement... Euh, la, contrairement, enfin, on, on peut faire des politiques de long terme, donc en, en matière de diplomatie, de défense, d'écologie, de natalité, d'immigration de grands travaux. La, la monarchie a donc les atouts tout du temps et du sens national, contrairement à la, à la République, où, euh, où effectivement euh, on remet en question tous les 4-5 ans la politique intérieure du pays. Euh, cela dépend de l'orientation que prendre la girouette électorale sous le vent de l'ignorance, du mensonge, de la fraude, de la corruption, mais aussi de, de l'opinion publique qui est manipulée par les sondages euh, et euh, les sondages qui influencent donc à la fois l'opinion publique et, le, et les gouvernants. Il faut savoir que euh, que voilà. Il faut savoir que l'opinion publique, euh, euh, donc à travers tous les médias, est détenue en France par quelques oligarques, quelques, grands, quelques multinationales. Donc euh, effectivement, euh, on comprend que euh, euh, le, le, les, les, enfin, ce qu'on ce qu nous présente dans la, dans, dans la presse n'est pas conforme aux, aux, aux aspirations du peuple, mais plutôt du grand capital. Et là je vous invite à, à regarder un peu plus en détail cette, cette image, Donc, elle est sur mon Facebook mais vous pouvez la trouver facilement sur internet. Et il y a aussi, je, je commentais cette image en disant, euh, en citant John Swinton, rédacteur en chef du New York Times, où il disait qu'effectivement euh, les journalistes sont inféodés euh, au grand capital. Donc ensuite, je, je passe au, aux faiblesses de la démocratie. Euh, effectivement, euh, une image peut résumer pas mal de choses. La démocratie, donc c'est le système qu'a préféré Barabbas à Jésus, c'est-à-dire un criminel par rapport à Dieu. Et oui, mais bon, il faut savoir que le, les juifs ont été achetés par, le, par les, les membres du, du sang et drain. Euh, Donc, euh, la, la, la démocratie divise les français... C'est une guerre civile permanente par la lutte des partis. Euh, un, donc la, la démocratie est un régime qui repose sur l'élection, qui elle-même dépend de l'opinion publique, qui l'opinion publique est facile à influencer par la presse, elle-même mue par les puissances d'argent, c'est ce, ce que je vous démontrais avec le graphique. Euh, donc Effectivement, il y a des manœuvres électorales, il y a de la démagogie. Il euh, y a aussi l'action de l'étranger qui, qui peut acheter, euh, qui peut acheter euh, certains politiciens ou, ou subventionner des journaux. Effectivement, euh, la, la, la, la démocratie dilue la responsabilité entre les majorités et, et, et, euh, voilà, et, les, et les scrutins. Euh, effectivement, il y a aussi euh, une instabilité ministérielle et présidentielle. Euh, voilà, la République renaît euh, tous les 50 ses cendres. Ça se fait au détriment du, de l'autorité, euh, non seulement de l'autorité, mais aussi des politiques de long terme, donc du bien commun aussi. Ensuite, le, le financement des partis et, des, et les campagnes électorales sont coûteuses pour les finances publiques. Et dans le système démocratique, les qualités requises pour être élues diffèrent de celles euh, exigées pour gouverner. Et là, je voulais vous montrer euh, cette, cette image. Effectivement, euh, ça nous fait un peu penser au Bilderberg, quoi. Fin, Edouard Philippe, euh, donc le Premier ministre actuel... Hein. Fait, fait, a été Bilderberger en 2005, Macron a été Bilderberger en, en 2000, euh, 2014. Effectivement, si nous, sommes, euh, si nous ne sommes pas laïcs, immigrationnistes, européistes, mondialistes, sionistes, francs-maçons, nous, nous ne pouvons pas espérer briguer les, les, les plus hautes marches de, de l'État. Effectivement, tous les, tous les gouvernants de la 5e ont été compagnons de route de la franc-maçonnerie ont été quand même pro-israéliens, euh, sont bien sûr mondialistes, européistes, immigrationnistes, like, tous, tous, tout tous ceux de la, de la cinquième euh, république. Alors, euh, effectivement, donc, euh, là je vous invite à lire hein, le, le, ce petit, euh, ce petit euh, point 4, hein, en mettant sur pause, mais effectivement... Euh, euh, pour, pour prendre le pouvoir, euh, malheureusement, il faut, il faut d'autres euh, vertus que, celui, euh, que celles qui, qui doivent euh, gouverner, la la, par exemple la vision à long terme, l'esprit de décision, la, la compétence, le, la capacité à savoir s'entourer, le sens du service, le courage de prendre les décisions, etc. Euh effectivement le système des partis contribue à niveler par le bas la qualité du discours politique et la subtilité des hommes qui l'élaborent euh, là je vous invite à mettre sur pause hein. effectivement on marche par on marche par slogan par petite phrase euh... Et effectivement, on est victime de la bipolarisation de, de la vie politique, hein, qui, qui atténue la, la subtilité d'une vraie vision politique. Euh, les, les, les politiciens sont, sont, sont, sont prisonniers d'un parti, donc de sa ligne directrice. Et ça aussi, c'est contre la subtilité, contre... Contre la vérité aussi euh, il s'expose au risque de, de sanctions pour déviance doctrinale et effectivement euh, on assiste à un clientélisme électoral donc là je vous invite vraiment à lire c'est important je, moi je je, je, ne veux, je ne veux pas me contenter de, de lire et alors l'addition arithmétique des voix de chaque électeur ne conduit pas automatiquement à l'élection du candidat le plus enclin à servir le bien commun, car euh, effectivement, là, nous, malheureusement, tous les citoyens ne sont pas aptes à, à comprendre tous les mécanismes juridiques, à comprendre tous les mécanismes euh, économiques, euh, toute, toute la portée euh, politique de, de chaque action, euh, surtout dans, dans une société complètement euh, laïcisée. Enfin, la perspective de la réélection fait peser sur les gouvernants une épée de Namoclès qui les empêche de gouverner librement en vue du bien commun. Cela nécessitera en effet de pouvoir proposer des mesures parfois impopulaires mais qui s'avèrent indispensables au regard des intérêts du pays à long terme. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre sur pause. Là, je, je développe l'idée que les citoyens ne sont, pas, euh, ne sont pas aptes, ne sont pas compétents euh, dans les affaires publiques. Euh, donc effectivement je disais qu'il était absurde de, de, de, que, la, que, la, que tous les 5 ans on change de gouvernement et donc on change de politique, hein, droite-gauche, droite-gauche, euh, c'est pas forcément... Alors c'est la même ligne euh, dans le sens où ils sont laïcs, euh, européistes, immigrationnistes, euh, sionistes, euh, compagnons de la franc-maçonnerie, mais euh, enfin... Euh, enfin voilà, on remet quand même en question tous les 4-5 ans, euh, de manière fondamentale, euh, certaines questions. Et le dernier chapitre, c'est euh, de dire que effectivement, euh, je suis pour la démocratie, mais au niveau local et au niveau euh, de la profession. Ensuite, euh, je, je conclue en, par quelques petites affiches. Euh, la France est catholique et royale c'est la, la monarchie qui a, qu a fait la beauté de notre pays la, sa puissance, première puissance avant 1789 euh, la France vraiment est, est, un, est un très beau pays qu'on qu est en train de bétonner malheureusement et, et euh, malheureusement la, la république est l'anti-france la franc-maçonnerie est l'anti-france et, la et la république est, est malheureusement infiltrée euh, à la franc-maçonnerie, et euh, la République est donc la, la franc-maçonnerie et l'anti-France. Et c'est pour ça que euh, le roi catholique est la solution. Euh, « La France reviendra aux traditions de Saint-Louis où elle périra dans la honte et la, et la ruine nous, », nous disait le pape Léon XIII. Voilà, moi je suis confiant. Euh, les prophéties, des centaines de prophéties nous annoncent le roi très chrétien et donc la restauration nationale très bientôt. Bon, bien évidemment, il va falloir euh, avant, avant, avant cela traverser la, la tribulation, la grande tribulation. Mais voilà, euh, Maurras disait euh, en politique, le, le désespoir est une sottise absolue. Voilà, que Dieu vous bénisse et à bientôt pour une prochaine vidéo.